Bonjour, comment allez-vous Est-ce que vous allez bien Alors aujourd'hui je vais vous raconter une histoire, une belle histoire. Il s'agit de Hekayet, Juha. Juha et les cavaliers. Écrit par Sayyid Mohammed et traduit par Hicham Khalifi. Voici Juha et ses trois cavaliers. Allons-y, on va vous raconter cette belle histoire de Juha. Jouha et les cavaliers Un jour, Antara, Antara le beau-frère de Jouha, c'est-à-dire le frère de la femme de Jouha, arriva chez ce dernier, en enfourchant son cheval, accoutré en cavalier et avec beaucoup de cadeaux. Juha, pour sa part, le reçut à bras ouverts. Quant à sa sœur, c'est-à-dire la sœur de Antara, l'épouse de Juha, elle était sur le point de s'envoler deux jours lorsqu'elle le vit. Puis, quelques instants après, Juha lui demanda qu'est-ce que c'est que tous ces cadeaux, chers beau-frère Qu'est-ce que c'est tous ces cadeaux, chers beau-frère Antara, Antar répondit Cela fait partie, euh, cela fait partie du bitin ja, cela fait partie du bitin Voici une chèvre persane qui vient de Perse ceci est un agneau romain. As-tu donc oublié que je fais partie des cavaliers de l'armée passant ma vie entre les batailles et les conquêtes? Mes jours entiers représentent des batailles. Tu je n'oublierai jamais. Quand je courais pour attraper César de Perse. César de Perse. Juha ah. rétorqua euh, Tu veux plutôt dire César de Rome Qu'est-ce que c'est que tous ces cadeaux chers beau-frère? Qu'est-ce que tu sais que tous ces cadeaux chers beau-frère? antara répondit Cela fait partie du butin. Cela fait partie du butin du Alors, euh, le butin veut dire tout simplement il y a des objets, il y a des choses, et il y a des trésors euh, rapportés de l'ennemi pendant la guerre. Cela fait partie du butin du Voici une chèvre, personne. Une chèvre, personne. Une chèvre, personne. Une chèvre personne.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 Hum, tu veux plutôt dire César de Rome? Antara poursuit. Antara poursuivit. Un jour, un lion se met au travers de mon chemin. J'ai alors euh, dégainé et les frappé alors euh, qu'il m'ont sauté dessus. L'épée traversa alors son cou et par la même atteignit le dos de César, lequel j'ai fait présent. Jura déclara, combien j'ai souhaité être un cavalier, moi aussi j'ai un cœur vaillant, courageux, toutefois il me manque de l'entraînement. Ah, si seulement tu pouvais m'enseigner l'art de la guerre, je me rendrai avec toi. sur le champ de bataille Antara, Antara, rit et dit Bientôt je t'entraînerai mais à présent laisse-moi dormir un petit peu, s'il te plaît Puis Antara, ou Antara s'endormit alors que je après son épais et son casque et son ala pour enfourcher son cheval mais soudain, il entendait un grand cri avant d'ouvrir la porte de chez lui. Fait demi-tour, dégaina son épée, et voici qu'il veut entendre crier et lui indiquer quelque chose. « Là, il y a un rat, tue-le Il y a un rat, tue-le Là, il y a un rat Tue-le Ce rat, tue-le tue J'ai peur Moi, j'ai très peur !» des rats. Tue-le! Tue-le vite! Là, il y a un rat! Tue-le! Johan rua sur le rat et le tua tout de suite. Mais, mais, il fut quand même surpris, ce c'est bien mieux moi, il fut quand même surpris ce de cette frayeur manifestée par ce cavalier. Antara, à la vue d'un rat, peut-être que c'était une espèce euh, noire. Quelques jours plus tard, euh, Antara demanda l'autorisation de partir et quitta la demeure de Jura en lui disant « Je, je t'attends très bientôt dans notre village afin de t'entraîner et afin que tu deviennes un héros à l'instar de ton beau-frère, Antara, moi, Antara. » Un matin, Joha demanda l'autorisation à sa femme de partir et lui dit « Je vais passer du jour chez ton frère, Antara, afin qu'il m'entraîne jusqu'à ce que je sois un bon cavalier comme lui. De ce fait, je partirai en guerre et je reviendrai avec des chameaux, des éléphants et peut-être même des gazelles. » Du butin, ça c'est ce qu'on appelle du butin. Durant le trajet, Juhar, durant le trajet de Joha, et au tout début de la route du désert il aperçu au long un homme endormi sur le sable, mais en arrivant, mais en arrivant, Mais en arrivant près de lui, il constata que c'était une dépouille, dépouille, un cadavre. Et oui, mort, ouais. accoutré en cavalier, mais il n'avait pas la même couleur de vêtements que ceux de Antara. Juhal lui ôta ses vêtements et les enfila. De même qu'il prit son casque et son arme. Ensuite, il enterra, enfourcha son âne et termina son chemin. Mais après une course distance, Juhat fut surpris par trois cavaliers, l'assijon avec leur épée. Et lui demandons de se rendre, sinon ils le tueront. Jorah se rendit sans discuter, Johah s'enlève à ma terre et descendit de son âne, puis il entendit l'un d'eux dire aux autres Emmenez-le, emmenez -le ce captif et ennemi au chef afin qu'il se charge de son corps. Ennuie-le. Je ne suis pas un ennemi, je suis un arabe, comme vous. J'ai seulement pris ses vêtements d'un soldat et que j'ai trouvé mort loin d'ici. Rétorque joie. Un des cavaliers lui dit, le chef auditionnera dans l'histoire quand nous arriverons chez lui. « Et s'il te croit, tu retourneras à l'aide chez toi après avoir ôté ses vêtements. »« En menant ce captif ennemi au chef afin qu'il se charge de son cas. »« Je ne suis pas un ennemi, je suis un arabe. »« Comme vous, j'ai seulement pris ses vêtements d'un soldat que j'ai trouvé mort loin d'ici. »« Le chef auditionnera ton histoire. » Quand nous arriverons chez lui, et s'il te croit, tu retourneras l'aine chez toi, après avoir ôté ses vêtements. Arrivé chez le chef, Juhalouenara, ce qui se passa. Ensuite, il lui dit, mon beau-frère est en cavalier avec vous. Mon beau-frère est en cavalier avec vous. Antara, j'étais en chemin pour aller le voir. Vous avez sûrement entendu parler de Antara. Antara, Antara. Euh, nous avons entendu parler de Antara, ibn Shidded, mais il est mort il y a longtemps. Et ce lui dont tu veux parler? répondit le chef. Je vais Non, je parle de Antara, Ibn Mejid El-Karoui. <rire> Mais je le connais très bien, justement, nous sommes à sa recherche depuis de longs mois. C'est où pouvons-nous le trouver Dit le chef. Duha répondit Bien sûr, je le connais, mais comment se fait-il que vous êtes à sa recherche alors qu'hier, elle est revenue d'une bataille Elle est même passée chez moi, apportant une chèvre perse, persane. Un bélier romain et un canard indien. Hmm? Mon beau-frère, Antara, est un cavalier avec vous. J'étais en chemin pour aller le voir. Vous avez sûrement entendu parler de Antara. Euh, nous, de... nous avons entendu parler de Antara et bouche-tête, mais il est mort il y a longtemps. Et celui dont tu veux parler non, je parle de Antara Ebnemege de Karoui. Mais je le connais très bien, justement, nous sommes à sa recherche depuis de longs mois. Sais-tu où pouvons-nous le trouver Bien sûr que je le connais, mais comment se fait-il que vous êtes à sa recherche alors qu'il est là Il est revenu d'une bataille, il est même passé chez moi, apportant une chèvre persane. Une chèvre perse, un bélier romain et un canard indigne. Le chef s'esclaffa, il dit. Antara n'a participé à aucune bataille depuis qu'il a rejoint l'armée. Il s'enfuit au moment de la mêlée, car c'est un poltron, c'est bien qu'il sache se battre. Joha consterné dit « Moi, je ne crains pas la mort. Toutefois, je ne maîtrise pas le maniement des armes. » Le chef déclare « Vous êtes pareil tous les deux, car un homme courageux qui ne sait pas manier une arme est à l'instar d'un homme qui manie parfaitement son arme mais manque de courage. Rendons-nous ce pas chez ton beau-frère. » Joha accompagné le chef et... Et de quelques cavaliers se rendir chez son beau-frère, et une fois arrivé là-bas, Johad dit, attendez, voilà pour ne plus causer de gêne, Antara sortit pour voir qui tapait à la porte. Et lorsque Antara, et lorsque Antara vit le chef et le cavalier, il dit en pleurant, pardon chef, je vous promets, je ne me sauverai plus. Le chef dit, nous avons... Où oui, est dire que tu as obtenu un gros vitant il y a quelques jours, un bélier romain, une chèvre perse une canard un canard indien Un Taradis En fait, j'ai acheté tous ces bestiaux avec mon argent et écrit sur le, écrit sur le dos Perse, Rome, jusqu'à convaincre mon idiot de beau-frère et son épouse as apparu à ce moment-là et lui dit « Comment as-tu pu emprisonner César, le Perse Et comment as-tu pu tuer un lion, toi qui as eu peur d'un petit rat ?» Le geste à Antara « Apporte les vêtements du cavalier et donne-les à ton beau-frère, car elle est veillante et il mérite plus que soi, et nous l'entraînons. Jusqu'à ce qu'ils devienne du nombre des héros. Le chef s'adresse à Antara Apporte les vêtements du cavalier. Apporte les vêtements du cavalier et donne-les à ton bon frère, Joha, car il est vaillant, il est courageux et il y mérite plus que toi. Et nous l'entraînerons jusqu'à ce qu'il devienne Joha du nombre des héros. Quant à toi. « Toi, Antara, tu ne réussiras jamais sinon de rapporter des mensonges pour les sourds. » Ensuite, Juhà retourna avec le chef et après des semaines d'entraînement, il rentra chez lui sur un cheval robuste, vêtu de vêtements de cavalier, portant à la main un bouclier et une épée. Personne ne le reconnut, ni même son épouse. Mais lorsqu'il ôta son casque, tout le monde le reconnut. Son épouse lui demanda Où est le butin, Joha Où est le butin Écoutez bien la fin de l'histoire. Joha répondait après être descendu de son joubal Je lui ai donné mon adresse. <rire> Je lui ai donné mon adresse, Et il va arriver incessamment sous peu. <rire> Je lui ai donné mon adresse, c'est à dire il a donné son adresse au butin. Et il va arriver incessamment sous peu. Est-ce que c'est vrai C'est toujours idiot. Chahai est toujours idiot. Sa <rire> épouse lui demande, ah oui le butin Juhain, ah oui le butin où est, le, où est la chèvre? Où est l'agneau? Le, le canard? La, les poules? Où est ce butin, Johan? Johan répondait après être descendu de son cheval. Je lui ai donné mon adresse. <rire> il va arriver incessamment sans cause. Voilà, il s'agit ici d'une histoire vraiment amusante de Johan et les trois cavaliers. Alors, vous cherchez, si vous voulez, quelques mots difficiles pour comprendre bien l'histoire. À très bientôt